Et la maman, et les enfants, et toujours haut. Oh. Bon, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est soit que tu m'aimes bien, soit que tu es curieux, soit que tu t'ennuies. Dans les trois cas, cette vidéo va parler de mes projets. Youtube, ça va être une vidéo chill, hein. pas énormément de montage, pas énormément de voilà. Vous allez vous dire oui, non mais cette vidéo, etc, etc, va parler de ça, etc. Il y a tellement de choses à dire que j'avais trop envie de vous la faire. C'est vraiment une petite vidéo, encore une fois, avec mon petit cœur, mon gros cœur. Mon moyen Que le cœur est aussi gros que la taille de nos seins. Parce que s'ils sont si gros que la taille de nos seins, vous savez la taille de mon cœur. Si euh, vous aimez mon contenu, ne vous arrêtez pas juste à ce que je vais dire en début. Voilà, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Est-ce que vous avez vu que je filme en 4K hein J'essaye de filmer des meilleures qualités de vidéos. J'ai deux grosses lumières. J'ai un micro-cravate. Mais ça, vous le savez, ça fait un petit moment. Tout changer mon studio YouTube. Et il y a une vidéo qui va venir dessus. Parce que, en fait, euh, je suis en couple. Elle est nos rapports Est-ce qu'on est là pour parler de ma vie amoureuse Un petit peu. Bon, bon ça fait un petit peu plus d'un an et demi. Et en gros, cette personne, eh bien, fait de la vidéo fait de la photo etc j'ai décidé de travailler avec lui pour les projets etc en ce moment il y a pas mal de choses donc qui se mettent en place parce que du coup il me fait un petit peu bouger en fait il me fait vraiment bouger genre vraiment il me dit tu devrais faire ça tu devrais faire ça tu devrais acheter ça tu devrais faire ça ça serait plus rapide et tout moi ouais, je suis en mode j'ai pas un million d'abonnés tu sais donc pas besoin d'investir là dedans la dingue dit mais si mais même pour toi et tout pour le travail et tout etc et c'est cool parce que du coup on peut travailler ensemble même si lui il a son truc à côté et que moi j'ai mon truc mais euh, du coup on discute beaucoup on se donne des idées etc du coup il m'a donné aussi l'idée d'ouvrir le Patreon enfin donc je suis allée à une conférence de youtube qui m'a donné de créer un truc YouTube et au final je l'ai pas fait parce qu'il prenait énormément de commissions, YouTube il prenait genre 20%. J'en ai parlé avec mon copain, il m'a dit mais tu devrais plutôt ouvrir un Patreon et c'est ce que j'ai fait, Patreon c'est un endroit où il y a du contenu exclusif donc j'en parle sur Instagram. En fait, j'en ai parlé que sur Instagram, j'en ai pas encore parlé en vidéo, mais euh, c'est un endroit où il y a du contenu exclusif. Donc, il y a trois euh, différentes catégories. Il y a la catégorie Team Pottery, euh, qui est la première catégorie à 1,99€, où euh, vous avez des actualités et vous avez surtout accès au Discord. Le Discord, c'est l'endroit où on discute tous ensemble, il n'y a pas de. Enfin, il y a tout le monde qui a la même place dessus, on fait des jeux, on fait des loups-garous, on fait des pixonneries. Bref, et du coup, ça permet aussi de créer des liens avec des gens et tout, et en fait, c'est vraiment cool parce que tout le monde est super cool. Voilà, il y a plusieurs catégories, on peut parler de films, de potteries, et du coup, ils partagent. Entre eux. Ensuite, il y a la team Dino qui est donc la team qui a aussi accès au Patreon mais qui a accès à plus de choses, c'est-à-dire à plus d'articles, aux vidéos exclusives. Quand les vidéos ne sont pas sorties là, ben voilà. Il y a des vidéos par exemple pendant mon mois zéro déchet qui ont été publiées sur le Patreon. J'ai testé des shampoings zéro déchet ou j'ai testé des zéro déchet, etc. Pour terminer, il y a la team Diplodocus qui est celle à 9,99 où ben, il y a tout pareil que tout ce qui y avant, bien évidemment, plus des concours de temps en temps et plus euh, un livret de temps en temps quand il y en a. Par exemple, là, je suis en train de faire le livret zéro déchet avec toutes les recettes. En fait, c'est un truc qu'on m'a énormément demandé, genre Léa, c'est quoi tes recettes et tout du zéro déchet etc donc toutes les recettes du zéro déchet sont sur le Patreon sur le livret il y aura toutes les recettes bien mises bien étiquetées etc etc avec tout un petit dossier mais pour ceux qui sont pas sur le Patreon le livret sera aussi euh, à vendre pour vous en format pdf etc genre j'ai toujours été un peu en mode je peux pas gagner de l'argent avec ma chaîne youtube etc j'ai honte j'ai pas envie je... je me sens pas légitime à, à, à faire ça à demander de l'argent et tout ça sauf que euh, tout l'argent par exemple qui est investi euh, dans le Patreon tous les sous que vous me donnez bon ça sert à payer le monsieur là parce que bah, évidemment je le paye et évidemment il a bien raison donc lui je le paye euh, moi je me paye et en fait, euh, j'ai toujours été un peu en mode non j'ose pas, etc. Sauf que je fais très peu de placements de produits Que ce soit pour le livret qui va être en vente, ou le Patreon, ou pour faire des projets vidéo, il y a des choses trop cool qui sont en train de se mettre en place. Mais il me faut de l'argent pour acheter du matos, pour acheter de nouvelles lumières, pour acheter des disques durs euh, externes parce que le mien il est mort, etc. Pour essayer de travailler de façon plus fluide, pour essayer de mieux m'organiser et ne pas arrêter de perdre des heures entières à, essa à essayer de transférer des fichiers, à essayer d'allumer une lumière, à essayer de brancher un truc et tout. Alors que euh, en vrai, euh, il existe en, en matos vidéo des choses qui font que c'est plus simple et que moi je me prends à la tête avec mes trépieds à 2,80€. 19 où je galère etc je manque de matos et je manque de temps aussi parce que je travaille avec des enfants. Pendant très longtemps j'ai pas voulu rémunérer ma chaîne et du coup bah je travaille à côté parce que vous savez très bien que YouTube ne me rapporte pas d'argent et en fait je dis que ça serait cool de faire un Patreon aussi parce qu'il y a des gens qui me font des dons sur Utips et juste en regardant des vidéos bah ça marche toujours si vous voulez regarder des petites vidéos gratuites ça marche toujours mais ceux qui veulent me faire des dons vraiment avec de l'argent bah je voulais pas qu'ils me fassent juste des dons avec de l'argent, je trouvais ça pas cool et ça me faisait un peu chier donc je me suis dit bah pour ceux qui ont vraiment envie de me soutenir, qui ont vraiment envie de me faire des dons, etc etc Et eh bien le Patreon est là pour euh, avoir quelque chose aussi en retour et pas juste faire des dons et rien à avoir en retour parce que je trouve ça pas cool non plus pour vous. C'est une façon de, me, de soutenir mon travail, de soutenir mes projets et aussi d'avoir une contrepartie, d'avoir du contenu exclusif, d'avoir un chat, d'avoir un Discord, d'avoir des jeux ensemble, etc. etc. Et de pouvoir créer une petite, euh, un petit groupe. Alors évidemment, il euh, y en a qui vont dire oui non mais moi je suis pas sur Patreon parce que je suis jeune, j'ai pas d'argent, etc. etc. Je me sens rejetée, etc. Alors pas du tout, genre comme j'étais sur le Discord, importe quelle soit votre couleur, je vous aime parce qu'en fait il y a des couleurs différentes sur le Discord en fonction du gris, euh, du rouge et du vert en fonction du, du niveau, mais euh, que vous soyez sur le Discord que vous soyez pas sur le Discord etc je prends toujours du temps à vous répondre en message privé euh, je prends toujours du temps à vous faire du contenu je prends du temps à vous faire les dire choux je prends du temps à essayer de vous faire des belles stories il y aura aussi des concours sur Instagram enfin genre, vous n'êtes pas obligé tout plus une façon de me soutenir et je trouve ça cool comme concept parce que du coup bah, je sais pas je trouve ça trop bien le Discord il est trop fun et tout enfin je sais pas s'il y a des gens du Patreon qui sont là et qui veulent en parler eux mêmes de leur expérience vous pouvez le faire directement là donc voilà si vous voulez nous rejoindre eh bien vous pouvez le lien est en barre d'infos si vous voulez faire juste un mois sur Patreon puisque c'est mensuel, euh, Vous pouvez rester un mois et puis après repartir. Évidemment, quand vous repartez, voilà, vous partez du Discord, il y a tout qui s'enlève. Après, évidemment, il y a des arrangements. Qui a sa carte qui a été refusée Genre, la peur en vrai, la galère. Et euh, bah, du coup, je l'ai quand même laissée sur le Discord parce que je sais très bien qu'elle était pas là pour m'avoir et qu'elle a déjà payé un mois et tout ça. Et que bon, elle est toujours là quand on fait des vocales, elle est toujours là, etc. Et je lui ai dit, bon, oh, vas-y, Elodie, te prends pas la tête, tu verras plus tard quand tu pourras payer. Euh, vite ta vie, reste avec nous et pars pas parce que voilà, genre, je trouvais pas ça juste. Mais voilà, elle essaye de réguler les choses. Voilà, je le dis maintenant parce que je sais qu'il y en a qui sont pas très bien intentionnés. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir mis ça en place C'est une, une façon aussi de gagner ma vie De ma passion parce que voilà, pendant très longtemps Je l'ai fait sans être rémunérée réellement Je trouve ça dommage parce que du coup bah, maintenant que je travaille à côté Je m'aperçois que j'ai beaucoup de temps en moins Et que ce temps est pour être consacré à des projets Trop stylés et des trucs trop stylés Enfin bref d'avoir travaillé dans cette école D'avoir fait un an de travail qui n'est pas encore fini mais ça m'a fait prendre conscience que je kiffais grave YouTube, mais c'est juste que j'avais perdu la motivation, le fluide et tout. Et là, de nouveau, je le retrouve. Enfin, genre, je rekiffe ce que je suis en train de faire. Je m'en fous. Je regarde plus les stats et tout. Je sais qu'il y a des gens qui sont là depuis le début. Je sais qu'il y a des gens qui aiment réellement mon contenu. Et voilà, je me suis vraiment aperçue que je kiffais ça. Et, et c'est trop cool. Du coup, je reprends du plaisir à écrire, à tourner mes vidéos, comme vous pouvez voir dans mes dernières vidéos. Et je voulais vraiment remercier tous les gens du Patreon, déjà, vraiment de tout mon cœur. Du coup, voilà. Merci Melina, merci Théo, merci Ryukaz, le meilleur dessinateur depuis toi. Aussi Jojo qui écrit tout le temps sur les vocaux. Chris. Stel, Julie, Laura, Laura encore, il y a beaucoup de Laura, Petit chaton, Amélie, Julie, C, Flore, Amel, Jessica, Axel, et tous les gens qui sont arrivés après que j'ai tourné cette vidéo, et bien évidemment toute la team la team poterie aussi, parce que je vous ai pas là la team poterie, il faut que je prenne mon ordi et tout ça, mais je vous aime, vous le savez, genre Lucie, Justine, etc. J'ai pas retenu tous vos noms, j'ai l'impression d'être prof de classe, mais bref, je vous mettrai tous les noms de tout le monde là, merci à vous j'espère que la voiture vous plaira voilà j'avais trop envie de partager ça avec vous euh, sinon les courses ça va tout va bien dans ma vie je suis sur un petit nuage le confinement c'est pas cool parce que voilà grosse force à tous les gens qui travaillent euh, pour sauver des vies à tous les gens qui travaillent pour les courses tous les gens qui travaillent en fait tout simplement et évidemment merci à tous ceux qui sont ici ceux qui, ceux qui regardent mes vidéos ceux qui likent ceux qui commentent ceux qui sont sur instagram etc etc j'ai vraiment de la chance de vous avoir euh, j'ai plus euh, 20 ans quand j'ai commencé comme quand j'ai commencé euh, ma chaîne youtube j'en ai bientôt 27 et euh, je trouve ça juste incroyable, juste incroyable et je suis très fière de, de ma communauté je suis très fière de vous, alors ok on n'est pas la communauté la plus active du monde, à chaque fois que je parle avec vous il y a une sorte d'échange, de et je trouve ça trop cool donc euh, que vous soyez sur le Patreon ou non je n'ai vraiment à tous vous remercier, toi qui regardes cette vidéo là, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à là et euh, ben voilà je vous souhaite que des bonnes choses et à bientôt pour une nouvelle aventure